Cette initiative sort de, de notre déménagement d'Amsterdam à, à, dans l'arrière-pays de la Drôme, de Préalpes, en 1973, pour faire le retour à la nature. Cette expérience, surtout notre rencontre avec les vieux paysans du coin qui attendaient à la fin de leur civilisation, je le raconte partout, euh, à nous inspirer de rester et de prendre le relais. On a appris le métier d'eux et on a adapté leur savoir-faire, leur tradition.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 Et on a à peu près entre 2005 et 3000 hectares et euh, on embauche 200 personnes euh, ou on, on loue. Un, on a 200 fermiers à peu près qui travaillent sur ces fermes. On a un bon soutien de beaucoup de régions.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 qu'on veut propager, ça veut dire une agriculture de proximité, biologique, paysanne, un peu d'intrants, transformation à la ferme, etc. Le fait qu'on développe une agriculture high-tech, robotisée, où on n'a pas besoin des gens, et en Europe, c'est déjà grave.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 Ça, ça, ça fait des dégâts, et je peux vous dire, ça on rencontre chaque jour. Terre de Liens est un petit euh, acteur dans ce monde, et la seule chose qu'on veut, c'est dans une coalition plus importante d'amener nos, nos savoir-faire sur la gestion de la Terre, qui est une des bases de, de, de priorité à résoudre.